À tous Bienvenue dans 507 heures. Je vous présente aujourd'hui Tu es sur ma chaîne là. c'est vrai. Mais mais je suis dans la vidéo qui arrive et. Euh... Ouais. Et eh ben on le fait ensemble. On commente ensemble. D'accord. Mais je, je m'en jaillais bien là. J'ai vu. vu je... Oui. oui étais... Bonjour à tous. C'était ouais, <rire> générique. Vacances de Jean Franco. Ouais. En Savoie. On y va depuis presque 10 ans, peut-être même plus de 10 ans. Oui, mais on n'y était pas allé là depuis au moins 5 ans facile. Ouais. C'est nos amis. Là, on a Solène. Élodie. le saisonnier. Ah, à Vincent. Vincent, regarde-moi ça sourire. Bah oui, on a des gens qu'on aime, on a lié des liens forts avec ces gens. C'est ça qui est difficile aussi de ne pas les avoir vus pendant 5 ans, c'est qu'on avait envie de se retrouver. Et de retrouver aussi cette salle de spectacle qui est quand même euh, superbe. Et là pendant 5 jours, on a un défi durant ces 5 jours, c'est de créer 5 chansons. Donc on se la dans les clubs, on va aussi proposé des ateliers aux adultes euh, le matin. Bureau de la semaine. Alors, là ce matin avec Aurélie, on a. Waouh, je vais reprendre mon souffle. Ce matin avec Aurélie, on fait une balade une petite randonnée dans les montagnes. Et bon, ce soir, on a juste un atelier adulte à 17h30. On va en profiter de la randonnée pour discuter, mettre en place des stratégies, parce que le, le, le gros point d'interrogation, c'est combien on va avoir d'adultes ce soir, qu'on a des trucs à faire s'ils sont 6, 7, mais s'ils sont 1 ou 2, ce sera pas le même contenu. Donc, il faut qu'on prévoie un plan A, un plan B pour cette première séance. Et du coup, euh, bah, on va joindre l'utile à l'agréable en réfléchissant à tout ça. Mais dans ce cadre-là. Voilà. Et là, c'était parti pour une longue promenade. Et euh, On a défini deux, tu te rappelles, deux, deux tactiques. C'est vrai que sur le moment, on n'était pas sûr qu'on ait du monde sur les ateliers adultes. Donc, on s'était dit, soit on fait un timbre. Et dans ces cas-là, on essaye d'être très rapide dans la création sur la première séance, vu qu'on en avait plusieurs soit vraiment là on prend le temps de faire euh, en séance 1 la musique, en séance 2 la mélodie... Euh, enfin, C'est voilà. ça, on s'était dit, euh, s'il y a plein de monde, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui seront intéressés, donc on aura le temps de parler avec eux, tout ça, et on s'ennuiera pas. Alors que s'ils sont 1 et 2, du coup on va tourner très vite en rond, donc là on s'était dit, euh, ok, il faut qu'on prévoit un truc qui va vite, si jamais ils sont peu nombreux. Bah, C'est surtout que le, le, le fait d'être nombreux, ça donne de la matière, ça donne plus d'idées. Alors Aurélie, fin de oui. ce premier atelier, ça s'est bien passé Oui, c'est toujours, toujours très déstabilisant au début. Et là, c'était chouette parce qu'on on était. On euh, avait un bon groupe, hein Une euh, dizaine, de, au début, une dizaine de personnes. Et après, on était euh, 13 ou 14, je ouais. crois. Donc c'était vraiment sympa et, euh, et on a bien ri. Et ça, c'était génial. Carrément. Et du coup, euh, ils ont dit à demain. Et ça, ça veut dire qu'ils seront là demain. Et ça, c'est <rire> C'est vrai qu'on est arrivé sur l'atelier des bouts Alors, ils sont tout petits, c'est 0,2 ans, je crois. Et en fait, sur le moment, on s'est dit, bon, on va arriver avec des, des comptines. Mmh. Franck va prendre la guitare, je vais prendre le ukulélé et puis on va faire des, des comptines pour enfants. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que, ben oui, mais dans les bouts il y a aussi des animateurs et que... Les animateurs, ils voulaient qu'on joue des trucs mieux, enfin pas que des comptines. Pas, pas des trucs mieux, mais des chansons, en tous les cas, d'adultes et contemporaines. Ouais. Du coup, on a joué du Beatles. <rire> Salut, là, on est mardi. Euh, on a une petite problématique On a fait les ateliers ce matin avec Aurélie euh, Des bouts de chou, donc les, les, le plus petit groupe Tout s'est super bien passé, c'était cool On a même resté plus longtemps que prévu La problématique qu'on a aujourd'hui c'est les ados En fait on s'est rendu compte avec Aurélie Qu'on euh, avait un atelier d'une heure et demie Avec les ados et un atelier de deux heures Comme c'est un public assez spécial Les ados et un peu euh, exigeant. On pense que 3h30 de création de chansons ça va les gaver en fait. Donc moi euh, comme je trouve beaucoup d'idées en courant, euh, je suis parti faire un footing. Apparemment il y a un, un rocher d'escalade euh, pas très loin du centre euh, où on est. Moi je suis parti de là-bas là. Je sais pas si on le voit, le centre. Il est qu'à 3 km là, vol d'oiseau, me dit euh, mon appli de running. J'ai l'impression d'en avoir fait 10 déjà, <rire> vu comment ça monte. En tout cas, euh, je vais profiter de ce footing pour m'aérer la tête et m'aérer l'esprit et trouver des idées pour faire des trucs sympas avec les ados. Je vous emmène avec moi, pour mon petit footing. Et là, quand tu cours à ce moment-là, t'en as des idées Parce que <rire> ça restait quand même pas simple hein. En fait, euh, moi, quand je cours, je sais pas pourquoi ça m'aère clairement la tête. J'ai des choses euh, très souvent qui me viennent... Tu sais, des fois, les gens qui disent que quand on fait le ménage, ça fait aussi le ménage dans sa tête. Ben, moi, j'ai l'impression que ça fait ça quand je cours. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai avancé sur les ados. Je sais à peu près comment on va faire. En fait, on va plutôt euh, utiliser ce qui nous fait peur comme une force, c'est-à-dire on a 3h30-4h à passer avec eux. Bah, du coup, on a le temps. On va parler avec eux. On va recueillir leurs souhaits, leurs frustrations dans la vie, qu'est-ce qui les énerve, et on va partir de ça pour faire la chanson. Et comme on partira d'eux, je mise sur le fait que le temps ne leur, leur paraîtra pas long, puisque ce ne sera pas un exercice pour eux de parler d'eux, mes idées sont claires. La mauvaise nouvelle, c'est que je me suis perdu, j'en suis déjà à 8 km, et regardez ce qu'on voit là-bas. Ça, c'est Jean-Franco. Là, je dois passer par là, il n'y a pas d'autre chemin que de passer par là, et je dois faire tout ça. Toute cette montagne là, je dois la traverser pour arriver jusqu'à Jean-Franco là-haut. Ça se trouve, je vais faire 20 bornes. Bon alors du coup le retour était un peu compliqué déjà parce que ça montait. Et puis t'avais plus d'idées à chercher J'avais plus d'idées à chercher. <rire> Donc j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, notamment pour te dire ah je sais, on va partir d'eux, on va prendre le temps de parler avec eux. Bon, on va s'attirer sur les pattes. Hein. Courir en montagne, c'est pas comme chez nous. Donc du coup avec l'atelier adulte là on démarre par la mélodie. Hum. Avec le xilo. Ok. Et après, du coup, on reste sur le thème de la semaine. Oui, super héros. Super héros. C'est quoi un super héros pour vous Au-delà du masque et du costume, quoi. hasard, mm. là-dessus, pendant que je joue un accord. Et puis bah là, ça sera beau ou ce sera pas beau. <rire> <rire> Qui veut Alors, vous voyez, le premier accord, c'est un mythe. En effet, dans le refrain... Il ben, y a un super héros en chacun de nous, et dans les couplets peut-être rentrer un peu plus dans les détails, et de, de reprendre cette idée de... dans mes mains, mais il nous manque quoi pour faire une chanson Parce que là, on a la musique, mais qu'est-ce qui nous manque mmh. La caméra. Et dans notre refrain, il y aura Franck qui fera Marmotop. Il est au top. Marmotop, il est au top. Marmotop, il est au top. Marmotop, il est au top. Marmotop, il est au top. Comment il s'appelle Alors est-ce que ça marche On se demande souvent si on va réussir à faire euh, amener les chansons jusqu'au bout, mais finalement, ce qui est incroyable c'est que ça se fait à ouais. chaque fois. Ouais, moi Et aussi euh... ça m'épate. Alors tel que vous nous voyez là, il est. 20h30, ouais. on va avoir cette fameuse séance avec les ados, là, dont je vous ai parlé en footing. On n'est pas serein-serein, mais ça va mieux. Là, moi, je ne sais pas toi, le truc le plus chaud, c'est que quand même, on s'apprête à attaquer la quatrième chanson de la journée. Fabrique quatre chansons dans la journée, toi. C'est clair. Voilà. Donc, il y a un peu de fatigue, quand même. Jour 5. On vous a pas filmé les ados hier parce que c'était du sport. <rire> Il n'y avait pas une seconde pour prendre la caméra et, et noter. C'était grosse journée, hein. deux ateliers d'une heure ce matin, un atelier de deux heures cet après-midi, un atelier d'une heure ce soir. Je pense qu'en termes d'énergie, on en a bien donné. Et après, demain, la restitution. Mais je pense qu'on va rentrer de la semaine... Je sais pas finir cette phrase. <rire> 5 jours ont créé 5 chansons. J'avais dit en début de semaine, si jamais on n'arrive pas à remplir ce défi, j'aurai le droit à un gage. Eh ben, je n'aurai pas de gage, parce que nous avons bien réussi à faire cinq chansons. Et je vais écraser des enfants. <rire>